transformer son entourage en allié C'est Mathilde qui te parle aujourd'hui et je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir aborder ce sujet avec toi qui, je pense, est un sujet qui nous touche absolument tous. Et pourtant, et pourtant, c'est un peu le truc qu'on va regarder un peu à la fin, quoi. C'est une fois que mon business est développé, etc. Une fois que euh, ça y est, que j'ai « work hard » et tout, et bien bah là, en fait, je vais commencer peut-être à me poser la question de l'entourage. Ou alors, quand ça ne va pas ou quand je ne me sens pas soutenue et que, du coup, bah, à ce moment-là, j'aurais besoin de quelqu'un, j'aurais besoin de mon entourage. Mais en tout cas, on n'en parle jamais en termes de euh, sujet prioritaire. Et puis, alors aujourd'hui, je n'ai pas non plus la conviction et l'envie de te dire que c'est un sujet prioritaire. Maintenant, maintenant, j'ai quand même la croyance que si tu n'es pas soutenu, si tu n'as pas d'allié dans ton entourage, ça peut être assez difficile, en fait, de construire... Euh, et de développer un business sur le long terme. En tant qu'entrepreneur, il y a un peu cette solitude de l'entrepreneur. Je ne sais pas si tu l'as déjà, toi, ressenti. Moi, je l'ai déjà ressenti, en fait. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que je me fais constamment entourer d'autres pères, et d'entrepreneurs et de coachs. Et euh, face à cette solitude, j'aimerais te dire que en fait, j'aimerais te dire plusieurs choses. Ok, le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est... Ok, ça a peut-être un peu piqué, mais en même temps, on n'est pas là pour se raconter non plus des cracks. Donc voilà, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Et ça, c'est vrai que c'est douloureux de s'en rendre compte des fois. Alors, c'est cool quand on se rend compte qu'on a de la chance d'avoir un entourage qui est hyper soutenant. Mais quand on n'a pas d'entourage soutenant, en fait, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et c'est de se rendre compte, bah ouais, en fait, on ne choisit pas sa famille. Et puis, on ne peut pas changer les autres. Ça, c'est sûr. Tu vois, on ne peut pas changer les autres. Donc, là, l'idée, c'est pas de te dire « Oui, vas-y, force les gens à te soutenir, montre-leur à quel point ils doivent être soutenants, que c'est leur rôle de te soutenir, etc. » Parce qu'au risque de te décevoir, euh, bah, je ne le pense pas. Voilà. Par contre, par contre, par contre, on peut changer soi-même. Et... L'idée, c'est pas de changer soi-même pour faire en sorte que euh, les autres te soutiennent à fond, mais c'est plutôt de changer certaines choses dans ta perception du soutien qu'ils peuvent avoir pour toi pour ensuite pouvoir, du coup, impacter leur comportement. Ok, je vais t'expliquer un peu plus concrètement. Il y a un truc qui se passe souvent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi oui, hein, clairement, hein, je pense que c'est vraiment un truc d'être humain, c'est qu'on est dans l'attente. On s'attend à ce que les autres soient là pour nous. On s'attend à ce que les autres nous soutiennent. On s'attend, finalement, à ce que ce soit normal et naturel et logique et limite euh, obligatoire, quoi, que notre entourage, en fait, euh, nous soutienne dans nos projets. Et c'est cette attente qui crée, qui crée beaucoup de déceptions. Parce qu'une attente, en fait, c'est quelque chose qui est assez implicite, tu vois. Euh, tu n'as pas trop communiqué autour de tes attentes généralement, on est là et puis on rumine juste dans notre coin en train de se dire, tiens, mais là, les gens sont pas là pour moi, les gens ne me soutiennent pas, et du coup, un tel ne me demande même pas comment ça va en ce moment, ou la seule question qu'on me pose, c'est tiens, alors ça y est, t'arrives à te payer, ou autre. Bref, tu vois bien ce genre de questions qui peuvent très très vite <rire> te faire monter et te faire partir au quart de tour. Bah ben voilà. Donc, c'est cette question de l'attente, en fait. Et ici, ce que j'ai envie de te proposer, c'est que ton entourage ne sait peut-être pas forcément comment te soutenir. Et parce que tu as des attentes, et quand je te dis tu, je, mets, je me mets aussi dedans, donc parce qu'on a des attentes, eh ben, on ne va pas communiquer en fait autour de ces attentes. Et on va juste, bah, du coup, attendre. Et qui dit attente, dit forcément euh, déception, parce que de toute façon, l'autre n'étant pas comme nous, il ne va pas agir comme nous on aurait fait, en fait. Même si cet entourage t'aime. Et du coup, l'idée, là, c'est ben justement la première question pour toi, c'est est-ce que tu es au clair sur tes attentes Qu'est-ce que tu attends en fait des gens Qu'est-ce que tu attends de ton entourage De quoi est-ce que toi tu as besoin Je t'inviterais vraiment à poser les mots dessus en fait. Parce que des fois on veut que notre entourage nous soutienne, mais on ne sait même pas comment en fait on aimerait être soutenu. Et donc avant de demander aux autres, tiens mais tu devrais me soutenir, tu devrais faire ci, ça, ça, qui peut générer des conflits, et eh bien c'est d'être au clair. Quel type de soutien as-tu besoin Comment est-ce que tu aimerais du coup que ton entourage soit un allié À quel niveau Donc je t'inviterais à être au clair là-dessus. Et puis, peut-être aussi, de quelle personne est-ce que tu as vraiment besoin Parce que des fois, qu'on parle de l'entourage, on se dit « Oui, tous les gens de mon entourage ou ma famille devraient ceci, cela. » Mais est-ce que tu as vraiment besoin qu'absolument toute ta famille te soutienne Est-ce que tu as besoin que ton oncle Jean-Luc, que tu vois une fois par an, te soutienne en fait Ou alors, est-ce que tu as besoin que telle personne, tel proche, cette personne avec qui tu vis dans ton quotidien par exemple te soutiennent, et donc ouais de faire le point sur de qui est-ce que vraiment tu as besoin d'avoir le soutien. Et puis bah, la troisième étape effectivement, bah, ça va être de leur communiquer ça. Ça c'est un truc qui peut paraître vraiment pas naturel, et pourtant je t'assure, je t'assure que quand tu le fais, en fait tu rends service. Tu te rends service à toi déjà, parce que tu arrêtes d'être dans l'attente, et puis tu rends service à l'autre. On a toujours tendance en fait, à se dire « Tiens, mais les autres devraient savoir. » Alors, les autres ne sont pas télépathes, et toi non plus, en fait, tu n'es pas voyant. Donc, l'idée de la communiquer, bah, c'est en fait de leur donner la notice. Donne-leur la notice. Dis-leur de quoi tu as besoin, en fait. Et au lieu de partir, tu vois, du principe qu'ils ne veulent pas me soutenir, quelque chose qui peut être plus aidant en termes de pensée, ça pourrait être « Ils ne savent pas comment me soutenir, en fait. » Et ça, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé Non pas de me dire qu'ils ne veulent pas me soutenir, parce qu'en fait, ça, c'est beaucoup de projections derrière. Et puis, encore une fois, c'est OK. Hein, c'est possible d'avoir vraiment un entourage qui n'est pas soutenant. Mais très souvent aussi, c'est qu'ils ne savent pas forcément comment faire. D'où le fait que toi, tu te poses sur OK, mais de quoi tu as besoin en fait Est-ce que tu as besoin de mots Est-ce que tu as besoin qu'on te rende service Est-ce que tu as besoin euh, de quel type de mots tu as besoin aussi Qu'est-ce qui va te faire du bien À partir de quand est-ce que là, tu vas te sentir soutenu Donc la question ouais, que j'ai pour toi, c'est bah, à quel point est-ce que tu leur as communiqué ça en fait Parce que c'est comme ça que tu peux transformer ton entourage en allié. En leur donnant en fait, les armes entre guillemets, ou les ressources pour te soutenir toi. Parce que eux, ils vont agir en fonction d'eux. Et C'est normal. Donc là, l'invitation que j'ai pour toi, bah, c'est comment tu peux transformer ton entourage en allié en allant déjà gens, toi, regarder de quoi t'as besoin et ensuite de leur communiquer. Et en étant OK avec le fait qu'ils ne savent pas forcément faire, comme on apprendrait à un enfant de marcher, en fait. Apprends-leur, en fait, à te soutenir. Donne-leur les clés pour te soutenir, en fait. Et puis voilà, tu vois, pour être totalement transparente avec toi, moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'avais beaucoup de mal à demander de l'aide à mon entourage, beaucoup de mal à leur dire quand ça n'allait pas. Et c'est encore quelque chose qui est challengeant pour moi. Mais depuis que j'ai communiqué autour de ça, que j'en ai parlé aux personnes vraiment importantes pour moi qui devraient me soutenir selon moi dans mon activité, bah ça va beaucoup mieux en fait. Et je sens vraiment que j'ai une équipe en fait autour de moi et envers laquelle je peux du coup être 100% moi-même aussi et dire quand ça va pas, dire quand je doute, dire quand je suis inquiète parce que je leur ai communiqué que j'avais pas forcément des fois besoin de conseils j'avais juste besoin d'une oreille attentive, d'une écoute d'un mot soutenant, d'un mot encourageant et c'est en leur communiquant ça que je leur permets d'être là aussi pour moi donc voilà pour ce mot, j'espère qu'il t'inspirera j'ai hâte de savoir comment est-ce que tu vois ça. Et puis, si tu n'as vraiment pas ça dans ton entourage, je t'invite vraiment à voir au-delà du coup d'entourage de proche, comment est-ce que tu peux aller chercher du coup des soutiens Comment est-ce que tu peux te faire entourer Et ça, typiquement, bah, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. On peut être aussi ton entourage soutenant. Et le fait bah, voilà, d'être accompagné et d'être juste entouré d'une communauté de coachs qui te ressemblent ça peut aussi, ça peut aussi faire la différence. Et moi, je sais que mon entourage, je les adore, ils sont géniaux. Par contre, par contre, j'ai aussi besoin de euh, collègues, slash consoeurs, slash confrères coachs qui m'aident aussi à voir les choses autrement et à surtout vraiment connaître ce par quoi je peux passer, parce qu'eux aussi, ils passent. Voilà pour ce mot. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait, bah, je t'invite à cliquer euh, sur le lien qui sera en dessous de, de ce mot-là, pour découvrir le programme Coach en Mission, parce que c'est notre ambition en tout cas de te permettre d'avoir aussi un entourage euh, soutenant et avoir d'autres alliés au-delà de la cellule familiale. J'espère qu'on se retrouvera bientôt là-bas et puis je te dis à tout bientôt.